Bonjour à tous. On est le 14 août 2019. J'aimerais faire un petit tour d'horizon économique. Euh, surtout, me pencher aujourd'hui sur euh, les taux d'intérêt euh, au niveau euh, de ce qui se passe. La nouvelle est sortie un peu sur tous les médias traditionnels. D'ailleurs, aussi sur les médias traditionnels, on commence à parler euh, d'or, euh, de montée d'or assez impressionnante. On commence à fixer des objectifs. Je pense, je ne sais pas si c'est Bloomberg qui a fixé à 1 dollars. En tout cas, on pourrait regarder ça en détail. Je pense que dans une de mes articles, je l'ai posté. Mais c'est quand même assez impressionnant que les médias traditionnels commencent à constater que l'or est une valeur refuge dans le contexte actuel, surtout avec le début de la baisse des taux d'intérêt. Et la Fed est en panique en ce moment, donc elle va probablement pas pas probablement, sûrement, continuer euh, la baisse des taux d'intérêt euh, par prévention. Euh, même Trump insiste pour, sur le fait qu'on doit baisser les taux d'intérêt pour repartir la machine, mais ce qui est paradoxal, c'est que la machine est rendue au rouge vif. On se trouve à être dans, dans des nouveaux sommets, euh, même on parle de réajouter euh, du, euh, de la monnaie dans le système, des QE, euh, euh, donc c'est injecter des masses monétaires dans le système pour faire en sorte que la machine parte. On fait ça lorsqu'on est en pleine récession. Euh, c'est un peu normal, on veut refaire partir la machine, c'est ce qui est arrivé en 2008 2000 euh même à d'autres, euh, euh, même on se souvient en 1929, à cause du « New Deal », c'est ce qu'on a fait, on a euh, bâti le barrage ouvert euh, pour donner du travail à tout le monde, et pour partir l'économie, on a injecté de l'argent, c'est ça ce qu'on fait en période de récession, pas lorsque les, les marchés sont datés à des sommets, lorsque c'est soufflé, soufflé, et même les taux d'intérêt, on ne baisse pas les, têtes, l les taux d'intérêt quand tout va bien, et euh, aux États-Unis, c'est ce qu'on dit en ce moment, que ce soit Powell, que ce soit Trump, que ce soit les euh, médias officiels, non pas les médias, euh, euh, mais les médias de communication euh, qui servent euh, à la présidence, nous disent que l'économie va super bien, qu'on a euh, des taux de chômage très très bas, euh, 3,7%, euh, que tout est dans... Mais hier, j'ai regardé un peu les chiffres économiques, euh, c'est pas tout à fait... Euh, vrai la réalité, on a euh, par contre euh, euh, un, un, une croissance du produit intérieur brut euh, même pas une croissance on a une petite croissance mais on est stagnant si on regarde ça en détail pour le produit intérieur brut mais la nouvelle de ce matin qui, qui apparaît sur Bloomberg c'est pas une nouvelle qui, qui, euh, qui est étonnant si on est... Euh, si on suit, euh, euh, attendez, on va partager ça, si on suit, euh, oh, excusez, c'est que euh, les avertissements de récession s'empilent pour l'économie mondiale en détresse. Et puis là, dans l'article, ce qu'on dit tout simplement, euh, il y a plusieurs signes euh, qui nous révèlent que l'économie est en Faible, s'en va en, en, en faiblesse. On parle de la Chine qui a enregistré la plus faible croissance de la production industrielle depuis 2002. Euh, L'Allemagne s'est contractée, les exportations se sont effondrées, la production de la zone euro a chuté. Euh, en plus de... Euh, ça fait depuis trois ans en raison du ralentissement de l'expansion globale. Donc on est vraiment euh, euh, dans des faiblesses euh, économiques à plusieurs dans plusieurs pays. Et puis les États-Unis euh, essaient de cacher la vérité. Et c'est sûr que tout ça est relié à la réélection de Donald Trump. Euh, non pas que... De toute façon, les démocrates font tout pour que Donald Trump soit élu. Je pense qu'ils tirent eux ont même des balles dans le pied. On dirait qu'ils font vraiment tout pour que Trump soit réélu euh, euh, numéro un encore en 2020. Cependant, ce qui peut nuire à Trump, c'est vraiment l'économie, des euh, indices boursiers, parce que Trump est dopé aux indices boursiers. Il veut absolument que les indices éclatent. Et si je je, vous, je pourrais vous rappeler ce que Donald Trump disait. Avant son élection de 2016, il disait que l'économie euh, était en bulle, que l'économie de... Euh, que tout ce qu'on vivait au niveau des marchés boursiers, c'était de la, de la bulle qui devrait éclater à un certain moment donné. C'est Donald Trump lui-même qui disait ça avant d'entrer euh, en élection. Ensuite, il parlait de l'or, l'or qui était extraordinaire comme valeur refuge. Euh, et puis, il a changé complètement le discours lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Donc... Euh, mais, par contre, il n'y a pas d'adversaire, aucun adversaire euh, au niveau euh, solide, au niveau démocrate, des démocrates. Il y a euh, Joe Biden, mais il est reconnu pour être un petit peu trop, euh, <rire> se colle un peu trop sur le genre féminin. <rire> Donc, à part de ça, il n'y a pas grand-personne qui sont euh, capables d'affronter Trump aux prochaines élections. C'est simplement le marché qui va faire en sorte que Trump va passer ou pas. Euh, je pense que c'est Peter Schiff qui, qui prétend que Trump ne euh, euh, sera pas en mesure de gagner la prochaine élection. La prochaine élection, euh, ça va être à suivre. Donc euh, ici c'est des données économiques que j'ai pris sur euh, le site Bloomberg tout simplement qui nous parle euh, de que en ce moment un peu partout sur la planète euh, ça va vraiment pas bien les le Brexit euh, Boris Johnson euh, euh, veut absolument sortir euh, de de la zone euro euh, sans sans en avoir fait euh, une de l'urpicaire, lui, pour lui, c'est de la net, on sort de la zone euro. Euh, en ce moment, aussi, sur la zone euro, l'Italie, ça ne va vraiment pas bien. Il euh, n'y a pas grand-chose, en le fond, qui euh, semble nous faire croire qu'on pourrait poursuivre ce marché boursier qui perdure depuis dix ans. Et euh, aussi sur Bloomberg, ce que j'ai vu, euh, on parle, mais il en parle un peu partout ce matin, mais pourtant, c'est... Euh, c'est quelque chose qui s'en allait vers ça. C'est la fameuse yield curve, les rendements inversés aux États-Unis, au Royaume-Uni, sous la forme de spread. On voit très bien ici que le rendement, c'est les deux ans et 10 ans, c'est inversé. Mais ça fait longtemps que je vois la nouvelle. Ce qui m'étonne, c'est que ces nouvelles-là commencent à être dans des les euh, euh, nouvelles traditionnelles, parce que je suis plusieurs sites, euh, même euh, sur Internet, et euh, ces nouvelles-là étaient connues, mais là, pour le moment, on est en train de sortir des nouvelles euh, qui étaient un peu euh, euh, sous la couverture, parce que euh, on sait très bien que les médias traditionnels sortent toujours les nouvelles euh, en retard, donc euh, c'est ce qui arrive, euh, le 10 ans et le 2 ans, là, on a une, une inversion de... Euh, de coupe de rendement, euh, on est rendu là, donc, euh, puis on sait très très bien aussi qu'on s'en va vers les, euh, les taux d'intérêt euh, à zéro ou euh, négatifs, donc, euh, euh, c'est quelque chose qui était connu, c'est pas de quoi de nouveau, mais les nouvelles viennent de sortir ça, les nouvelles traditionnelles, et au niveau de l'or, comme je vous ai dit aussi, on vient de sortir ça, euh, au niveau de... Attendez, une minute, ce que je vais faire, on va aller faire un petit tour euh, euh, sur, euh, même si la bourse, le marché n'est pas encore euh, ouvert, on va aller voir, euh, ça ne sera pas long, ça va partir, on va aller voir euh, ce qui se passe au niveau des indices, euh, je pense que euh, c'était pas mal dans le rouge euh, au niveau du, euh, des futurs. On a, hier on a eu vraiment une montée et on avait eu une descente une montée, une descente mais là on regarde les futurs le Standard Poor's est moins 41 hier on a fait moins 45 euh, le, le Dow Jones c'est moins 385 donc on a beaucoup de, de jeux à la hausse et à la baisse mais si on regarde le tableau à long terme on est en semaine ici on voit que la situation est, est en correction, donc euh, d'après ce qu'on voit ici, euh, la, la correction va se poursuivre euh, vers le bas. Et euh, il ne faut pas oublier aussi de regarder euh, l'or, jeter un coup d'œil sur l'or, qui euh, ce matin encore, euh, malgré qu'hier on a eu une, une, un soubresaut important à la baisse, euh, je pense que personne, je parle, la classe politique américaine a intérêt à ce que l'or rebondisse immédiatement. Cependant, on doit se dire que des banques centrales euh, au niveau de la planète se gavent d'or depuis un an, depuis deux ans, surtout les derniers temps, donc il euh, n'y euh, a rien de surprenant à ce que l'or euh, poursuive euh, la montée, euh, la Fed a complètement perdu le contrôle, euh, ils vont diminuer les taux d'intérêt, comme je vous ai dit, euh, en panique, et euh, le même scénario va se reproduire. Il y a peut-être un fait intéressant, puisque ça fait peut-être un an ou deux, que je voudrais vous rappeler, c'est que le Canada ne possède aucune 11 d'or officiel. Il y a des citoyens qui peuvent en posséder, mais le gouvernement canadien a vendu ses dernières ces euh, derniers lingots. Euh, je pense c'est l'année dernière. Il faudrait que je fasse une recherche plus précise là-dessus. Et c'est un pays des euh, un, un des grands, un pays du g 7 du G20, qui a aucune euh, 11 d'or de réserve. Et puis, on a vendu ça, je pense, à 1112 hein? Donc euh, on a vendu un peu le, le patrimoine de, des citoyens canadiens euh, arabais, parce que dans le fond euh, c'est une décision qui est très, très, très mauvaise. Ce qu'on avait comme donné comme argument, je me souviens, lorsqu'on qu'on avait revendu euh, les, les derniers lingots d'or, on avait dit euh, le Canada, de toute façon, euh, a beaucoup de richesses naturelles, dont beaucoup d'or, beaucoup d'argent, de cuivre, de zinc, donc euh, on va se servir à, à même euh, notre terre, on en a besoin, mais il faut pas oublier que si le Canada euh, commence à... à parce qu'en ce moment, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mines d'or, d'argent, euh, mais il y a beaucoup de mines qui sont pas exploitées, donc euh, il va falloir absolument que les exploitations canadiennes soient euh, euh, entamées rapidement, avec la prochaine hausse de l'or euh, qui va se poursuivre, parce que euh, le Canada euh, va peut-être être acheteur de la d'une grande majorité, en tout cas, de son or qui est produit ici pour se refaire une réserve. Je ne sais pas c'est quoi leur stratégie, mais en ce moment, la Chine, on le sait, elle jette de l'or comme elle n'a jamais acheté. Toi. La Russie, la Turquie, on va dire, oui, ce pas des pays comme les États-Unis, mais les États-Unis possèdent 8000 euh, tonnes d'or, quand même. C'est pas rien. Donc, euh, c'est ça. Est, on est dans un nouveau pattern, l'or... Euh, poursuit euh, sa montée euh, et euh, je pense qu'il n'y a rien qui va l'arrêter. On va avoir des soubresauts, comme euh, c'est normal, on va avoir des soubresauts dans la course, mais la tendance long terme, euh, c'est à la hausse. Donc on se revoit bientôt euh, pour une autre analyse.